Et donc bonjour à tous mes amis de YouTube, aujourd'hui on se retrouve avec moi, c'est-à-dire Antoine Skydigne pour euh... Qu'est-ce que tu fais Antoine J'avais dit que j'arrêtais NaZuma Eleven. Mais... vous avez l'air d'adorer ça Vous avez l'air d'aimer ça franchement. Quand je vois les ratios, bleu, pouce rouge, je me dis qu'il fallait que je refasse et j'avais promis que je finirais à Let's Play. Donc, c'est officiel je termine le let's play et j'arrête Finasome Eleven. On était proche de la fin si je me rappelle bien. Non, toi ta gueule. Voilà. Oui, donc euh, je suis sur une version pétée de Death hein. Voilà, donc il y a ce truc dégueulasse, il va falloir s'y faire. Je n'y suis pour rien, voilà. Euh, donc, ah oui, je tiens à préciser au passant. Euh, J'ai perdu le lick en un épisode. Voilà. Donc euh, Si je me rappelle bien. Alors attendez, je vais checker. Mais non, nique ta mère. Voilà, alors la dernière vidéo la plus récente, euh... mais tais-toi euh... oh. La dernière vidéo de date d'il y a 2 ans et c'était l'épisode 18. Waouh, ça fait longtemps. Elle date de 2 ans. On est en 2017 et je l'ai faite en 2015. Et j'ai tout oublié au jeu. Tout, tout, tout. Bon, on va tâcher de s'y remettre. On va tâcher de finir sa putain, let's play. Allez. Waouh, Regardez ça Il y a encore un tourion dans la mer. Il était énorme, mec Ouais, ils sont de plus en plus grands. Nous avons dû mettre l'océan en colère. C'est un mauvais présage. Oh oui. Arrête de dire ça, grand-mère. Bon, c'est dangereux ici, on ferait mieux de s'éloigner. Et j'ai dit à s'éloigner. C'est un très mauvais présage. Euh, nique ta mère, please. eh, yeah, eh. Yeah, yeah. Hein, il y a quelqu'un? Je sais pas, je, je, je, je switch cette voix. Que je suis méchant. Ah fantôme Et Hop là Tout est prêt, tout est enfin prêt Ça ne devrait pas tarder à présent. Raymond Nous voilà Chapitre 8 Le retour des flammes Et le retour du putain de let's aussi Allez, je clique même des cordonnées. Honorable. Devrait... Attends. Alors, c'est Marc. Faut que je lui fasse une voix spéciale, quand même. On devrait bientôt revoir Axel. Et j'ai trop hâte. J'aimerais vraiment essayer d'arrêter sa tornade de feu. Ça ne sera pas facile, la reine. Sa puissance de frapper est hors du commun. Mais on est même pas sûr de sa... Cette... Attends. <coughs> Faut que je trouve une voix, lui. Mais elle est même pas sûr que cet attaquant de feu soit vraiment à notre Axel. Blah. Ce serait tellement triste qu'on fait ce genre pour quelqu'un d'autre. <rire> Mais si cela se trouve, c'est lui, je suis sûr, il a eu super entraînement à... à. à. à Okinawa. Je suis tellement pressé qu'il revienne. On peut battre n'importe qui avec Axel dans l'équipe. Il est si fort que. ça Oui, il pouvait sortir l'équipe de n'importe quelle situation, aussi mauvaise soit-elle. Il inspire confiance à tous ceux qui l'entourent, c'est l'attaquant. Parfait, l'attaquant parfait, c'est assez impressionnant. Axel. La séquence nostalgie. Oh, oui, j'ai oublié venu 11 fois. Il, il, ah d'accord, ah d'accord. Bon, euh, oula, d'accord, j'aurais pas dû faire ça, voilà. Euh, si dans la description, quelqu'un sait comment virer cette merde et les traits, alors là, mais franchement, je l'épingle, quoi. Je l'épingle, je mets un, un, un j'adore et tout, franchement, je, je fais tout mon possible. Mais plus, virer-moi cette merde, quoi. Prêt à partir Oui. Très bien, alors on y va Chapitre 8, il y a 10 chapitres. Cette musique. Waouh, Regarde comme l'eau est bleue, Marc. Merci, Captain Obvious. Merci. Ça brille. C'est vraiment beau. Oh ouais, c'est Attends. C'est si romantique, tu sais, m'amour, Ce serait un super endroit pour faire une demande en mariage. Et, et, et une demande en mariage L'entraîneuse aurait dû venir avec nous au moule de rester dans la caravane. Elle ne sait pas ce qu'elle rate. C'est par ici que j'ai vu le garçon qui ressemble à Axel. Ça me donne envie de nager toute cette eau. Allez, Marc, on fait la course. Un et. Un. Attends. Un et ton maillot de bain On n'a pas besoin de maillot de bain, on peut baigner comme ça. Totalement nu, allez se baigner, totalement nu. T -t -t tori, attends, je même plus qu'elle s'appelait Tori en plus. Arrêtez, n'approchez pas de l'eau. Ah, c'est bon, c'est la grand-mère. J'avais hésité. Et eh, c'est quoi ce bruit? Spam click beaucoup trop de dialogue dans ce jeu.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 Nous sommes arrivés trop tard. Chône ta famille. Ah ouais, d'accord, oui, donc, oui. Ok, donc, lui, il a perdu sa famille dans une avalanche. Dans une avalanche. n'est pas <rire> Alors Axel, de décamper tellement vite par la Civilla pour vous entraîner oh là là. le nord avec ce jeu c'est que quand il y a ça c'est en fait c'est juste il va déverser un truc exceptionnel en quelques instants alors la fois ce tombeau est ce qu'on s'en fout de leur vie franchement moi je de l'action. <rire> ah, c'est qui ont parlé pour moi. Je viens de remarquer un truc dans le jeu vidéo, Hurley a la même voix que Nathan. D'accord. Hein Exceptionnel, Exceptionnel. Sagissition. Un amateur ne pourra jamais nous tenir la tête de toute manière. Hein? Même le plus talentueux de ces athlètes ne pourrait pas exceller au football sans en avoir jamais fait. Quoi? Raconte pas n'importe quoi, mec. T'as bien vu quand j'ai envoyé cette balle? Aucun problème, je te dis. Il c'est censé faire de toi un bon joueur de football. Ça n'était rien du tout. Attention à ce que tu dis, mec. Il arrête ça, Jude. suis tu crois qu'il est né derrière la tête? Rien du tout, hahaha, ah, mec. Je vais te faire fermer tes mots. Allez, on fait une partie. Et voilà, le poisson voilà bon, hein, l'hameçon. Poisson, hameçon, je vais. Mais n'importe no. quoi. Mais ah, mais n'importe quoi. Je fais les choses comme je l'entends et là je vais vous montrer ce que je veux. Super, vite en contre de. Tu commences, tu t'appelles. Appelle Hurley. Hurley Kane. Ok, alors, on se commence en train de voir. quand Fantastique, Kane. <rire> Les mouvements d'un hop hop hop De l'amour, n'importe quoi N'importe quoi C'est gênant en vrai oh, on a fini égalité bien joué Harley Ouais c'était sympa genre <rire> de <'en ai> finir <rire> la elle s'entraîne depuis toute petite et lui là, il arrive et fait Ouais la et égalité C'est un le football Ouais mais vous êtes bien sympa Oh non de Dieu Hop là Tac tac tac tac tac tac vu des petits clics Le joueur suivant. Ok, like. alors on y va. Donc à ce qui y quelque chose d'intéressant au collège maritime. Hey les gars, vous êtes venus Hey les gars, vous êtes venus, c'est exceptionnel. J'adore cette... ce mec, j'adore cette voix. Et il a rejoint l'équipe, genre j'ai de foot du collège j'en peux plus please oh. mais sais-tu réellement jouer au football bien sûr je sais <rire> aucune vague ne me résiste <rire> <rire> I'm going fast. tu... tu... alors y va... Oh putain Mais putain... Bon allez, on va terminer ce putain d'épisode Prêt à jouer Ouais Allez on joue, c'est parti, faites péter Allez Alors eux ils vont baiser sur le terrain C'est parti Allez Ah, et y a Axel qui regarde, donc ça c'est intéressant parce qu'il est en train de mater le match Ah non, il sont pas les couilles Très bien Mais allez, allez, allez Oh cette musique! Allez parti, on va les ken. Oh ouais. Putain cette musique. Mon enfance. C'est fantastique. Le mec, ça fait 15, ça fait 15 secondes Qui joue au foot. C'est parti, meilleur joueur du monde. Laisse-moi faire, Sean Non, non Ah Les Aiden sont chargés Tu devrais laisser Aiden sont charger. Ah Ah Sean Oh non, il a encore une crise. Ah Ah eh, hey, qu'est-ce qu'il a Il bouge plus ah, mais traîne, Il faut changer de joueur, remplacer Sean Non Ils vont crever <rire> Quitte à crever, on y va Et nous, notre accès, je crois qu'il va dans la même situation. Vous êtes sûr qu'il est toujours votre coéquipier <rire> Tu es sûr de vouloir faire ça Tu veux protéger ta sœur Non Qu'est-ce voulez... <rire> Qu que vous voulez être. Qu'est-ce que vous êtes être bruyant Vous arrêtez pas de crier Oh non, attendez, c'est Aiden Vous n'avez pas besoin d'Axel, c'est moi votre buteur Poum poum tchak, boum poum tchak, ce buteur, il n'est plus en rythme. Son esprit et son corps sont pleins en harmonie et hey, cadence on obligé de sortir ce truc aussi prise de tête Prenez ça Blizzard éternel Et voilà, maintenant on est à égalité. Et mec, tac bon sac. Ils ont pris un but, mais ils s'en fichent, c'est vraiment trop relax. Ils ont marqué, bien joué Le maison éternel, c'est vraiment un tir qui vaut le coup d'œil. J'ai pensé pensais que ce n'était qu'un frelouquet. Bon, il y a mec qui se défend plutôt bien. Je vais nous redonner l'avantage, on n'a rien de temps. Et voilà notre tir de celui vie Non mais je pense que Marc faut pas le prendre pour un con deux fois quoi Une fois je veux bien mais deux pas quand même non Si Non Elle peut peut-être pas tirer comme hurler Mais je m'y connais plutôt bien en défense Allez Marc on va défendre les putes ensemble Allez hop là je te bouche le cul tchac, tchac. D'accord non mais pourquoi pas, hein Quoi C'était quoi ça hum. ouf, ouf, on a réussi C'était génial, Jack, que j'ai appris cette technique. Et hey, hey, hey, on dirait bien que tous mes erreurs d'entraînement ont payé. Tiens, jouez, Jack, tu vas vraiment améliorer. Eh ben... Eh ben, arrêtez de tirer comme celui-ci. C'est plutôt cool. Eh hey, mec Je suis chaud maintenant. C'est un match très sérieux, n'est-ce pas Bon, est-ce que nous, on va jouer ou pas Alors, qu'est-ce que tu en penses Ils ont... Ils auront bon. Ils auront bien, ils continueront de se relever parce qu'ils gardent l'espoir de gagner jusqu'au bout. Ils ont la force de résoudre leurs problèmes, pas eux. Impressionnant, n'est-ce pas Eux, d'accord, Take up, tag. Tiens, tu ne restes pas jusqu'à la fin du match Trois petits problèmes de, de, de suspension. De nique ta mère. Ok, ils il se cassent. Marc. D'accord. Le match contre le collège a était très serré. On a vu le buteur, nos étions égalité. Ok, donc 2-2, euh, 1-1. Non mais est-ce qu'on va jouer Ah Because there is no circumstance that you can handle